Vous êtes inquiet concernant ces coupures d'électricité dont on vous parle en ce moment Comment évoluera le climat et quand sera-t-il des intempéries Est-ce qu'il y aura réellement de grandes pénuries Et une question primordiale, y aura-t-il une troisième guerre mondiale Autant de questions que vous vous posez et qui méritent sérieusement qu'on se concentre dessus. Bonjour à vous qui croyez à l'avenir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah voyante médium, spécialiste de rachdo-atriade de depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat parapsychologue, coach spirite et énergéticienne, depuis plus de 30 ans maintenant, et auteur du livre « Le bonheur, c'est maintenant ». C'est un guide pratique, pas à pas, pour apprendre le bonheur. Et oui, le bonheur, ça s'apprend, afin d'améliorer votre vie facilement et rapidement. Je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Concernant l'électricité, il y aura bien des coupures d'électricité cette année, surtout une plus impactante. Et après, je vois des gens mentir concernant la cause de cette coupure. Et cela leur permettra d'ouvrir des portes pour faire des changements concernant le virtuel. Enfin, ils reprendront la main sur le virtuel. À la suite de cet événement, je ressens plus de contrôle sur le virtuel. Donc, Une réorganisation concernant l'étranger avec une femme qui tourne le dos. Ils veulent tourner la page et remettre en question l'énergie. Donc on est sur un événement qui permettra de bloquer tout le monde, de gouverner par la peur pour amener à faire des réorganisations, des réformes énergétiques. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on nous opprime. Hein. Clairement, les gens qui font ça pensent faire le bien et savent que pour une réorganisation en masse, il faut passer par un choc. Et on parle d'une femme qui se protège et qui veut une collaboration. Cette femme, elle est en retrait, elle a des doutes, je pense qu'elle est française, et elle va être super pressée et pour faire des efforts matériels. Elle veut éclaircir la situation avec un homme. Elle veut se protéger, trouver une stabilité, et commencer quelque chose qui lui rapportera de l'argent. C'est une femme qui est en France et qui, en relation avec le président, elle travaille main dans la main avec le président. En revanche, je vois une grosse coupure d'électricité due à une tempête solaire qui sera assez intense. Elle perturbera les satellites, les réseaux, la communication et aura pour conséquence une coupure d'énergie. Mais elle a l'air de tomber à pic. Concernant l'immigration, elle est en corrélation avec le changement climatique, puisque... Plus les chaleurs seront intenables dans certains pays, plus les gens émigreront vers l'Europe. Non seulement il y aura une augmentation d'immigration, mais en plus la volonté de clarifier et d'officialiser cette immigration d'ici la fin de l'année. Les sans-papiers réussiront plus simplement à avoir des papiers et à clarifier leur situation. Plus d'entreprises emploieront des sans-papiers et le gouvernement leur donnera des papiers. Beaucoup qui sont en transit seront régularisés d'ici la fin de l'année. Et en parlant de ça, beaucoup de petites et moyennes entreprises vont employer des sans-papiers pour tenir le coup, mais quand même, ça ne va pas empêcher que pas mal d'entreprises, petites et moyennes, vont fermer cette année, étouffées par les dépenses et les problèmes économiques. J'ai aussi un mouvement hors de France qui est venu si beaucoup de gens immigrent en France. Je ressens le départ massif des personnes qui vont quitter la France parce qu'ils en auront marre, et même des entreprises qui vont se délocaliser hors de France parce qu'elles sont étouffées en France par les taxes, et la comptabilité et tout ce qui va avec. Donc, fermeture de petites et moyennes entreprises en rafale et délocalisation d'autres entreprises. Concernant le réchauffement climatique, il y aura une accélération en 2023. Je vois un groupe de gens qui vont être très pressés de trouver une solution. Comme si que ça tombait du ciel. Vous savez quand tout à coup un réchauffement climatique vous tombe dessus. Ils vont se retrouver dans une situation très stressante, urgente, un peu comme réussir ou mourir. Puis ils vont réorganiser et ouvrir des portes pour inverser la tendance. Ils vont devoir être radicals dans leur choix d'arrêter certaines énergies afin de sauver la vie sur Terre. Je vois une évolution du virtuel. Je vois des gens confinés et très branchés sur le virtuel. Et branchés, vous avez compris <rire> Mais confinés à cause de problèmes climatiques. Effectivement, je reviens sur les tempêtes solaires et surtout une d'elles qui sera exceptionnelle et qui va faire les dégâts climatiques. Un climat de plus en plus radical qui passe de sécheresse à inondation, de chaleur extrême à froid, donc cela engendrera des incendies, des tremblements de terre qui vont être très virulents. Et une île sera sur le point de disparaître et une décision importante devra être prise très rapidement. Côté sanitaire et santé, je vois la fin d'une science, d'un traitement et le début d'un autre. Suite à la disparition soudaine d'une femme, une polémique sera ouverte et on tournera la page sur un traitement. Et un nouveau traitement verra le jour. Concernant les enfants, il y aura des problèmes concernant les enfants, il va y avoir un nouveau traitement. Je ressens le sentiment d'urgence de trouver un traitement pour eux. Ce n'est pas forcément une nouvelle maladie, mais une maladie qui est en sourdine, qui va apparaître ou qui va revenir, et qui sortira au grand jour. Et il y aura aussi une grande avancée concernant un traitement d'une MST, le début d'un traitement plus concret. Quant au climat social, des sorties dans les rues en colère, des manifestations, des gens qui penseront que nos dirigeants nous mentent, et décideront de réagir. Par conséquent, des manifestations et des mouvements de foule avec des répercussions importantes. Par contre, je sens des confinements pour des raisons fictives, alors qu'en fait, ce sera pour éviter les manifs, les mouvements de foule, pour permettre aux dirigeants de se concentrer sur d'autres sujets. Au sujet des pénuries, il y aura des difficultés pour certains produits d'être livrés de l'étranger. Donc des pénuries, oui, mais ce sera probablement le meilleur moment de se fournir chez les producteurs locaux. Le vrai, vrai message de cette histoire de pénurie, c'est qu'il faut vraiment réorganiser notre façon de dépenser. Peut-être dépenser moins, mais mieux. Prendre à manger des produits de saison chez les producteurs du coin. Et en plus, humainement parlant, cela va reconnecter certains humains ensemble. Donc c'est aussi une très belle aventure humaine. C'est sûrement la meilleure leçon à tirer de tout ça. se reconnecter à la terre et à l'humain et à l'être vivant en général pour vivre mieux. Concernant les conflits, allons-nous vers une troisième guerre mondiale Alors, vu la situation, certains disent que nous sommes déjà en troisième guerre mondiale. C'est vrai que ça pète sur tous les continents en ce moment. Et concernant l'année 2023, effectivement, la guerre continue. Et elle va faire encore plus de ravages. Et ça, dans tous les continents. Est-ce que cela se définit comme une guerre mondiale C'est possible. Mais suite à cela, il y aura une collaboration de plusieurs pays ensemble afin de mettre fin à cette guerre. Suite à quoi, je vois un accord et une signature pour régler ça. Parlons de la science. Concernant l'avancement de la science, une collaboration qui s'arrête, un nouveau traitement qui arrive et une remise en question sur l'espace et le rêve d'une autre planète. Elon Musk va vouloir faire l'expérience d'envoyer un être vivant sur Mars, mais suite à une erreur, durant ce voyage interplanétaire, il remettra en question son rêve. Il y a beaucoup de paramètres qui vont le faire redevenir un peu plus raisonnable. Un aller-retour avec une erreur qui fait que les gens qui collaborent avec lui vont lui tourner le dos. Surtout une femme qui coupe avec lui. Donc un aller-retour loupé va remettre son rêve fou en question. Notre exode vers Mars a l'air un peu compromis pour l'instant. Mais il lance un nouveau produit pour aider à se loger sur Terre. Il avance sur d'autres domaines. Et apparemment, ce n'est que partie remise. La politique. Concernant la politique, des lois vont être votées pour protéger plus les femmes. Par contre, en Iran, je vois des gens mourir, des mensonges. Le gouvernement tournera le dos aux femmes. Ils vont vouloir raisonner les femmes et les calmer, mais ça continue dans le sens de la révolution. Une petite avancée, mais c'est pour mieux manipuler les femmes et qu'elles retournent à leur cuisine et arrêtent de saouler les hommes. Il y aura une collaboration qui continuera, mais je vois de la résistance du côté gouvernement. Alors oui, elles vont retourner à leur situation et chercheront une meilleure solution en attendant la fin de ce gouvernement. Certains pays durciront même leurs lois envers les femmes pour éviter qu'elles suivent l'exemple de ces révolutionnaires. Et je me permets de saluer leur courage à ces femmes qui risquent leur vie juste pour pouvoir vivre libre alors que nous, nous sommes totalement libres. C'est une chance, c'est un cadeau extraordinaire, on s'en rend même pas compte. Le nouvel ordre mondial, cette collaboration entre tous ces pays que je ressens en économie, Guerre sanitaire et environnement, surtout dirigé par un homme et une femme très puissants. C'est le nouvel ordre mondial qui se met en place. Ce qui l'aide à se mettre en place, c'est l'évolution du virtuel, du digital. Toute cette science, c'est de l'eau bénite pour ceux qui mettent tout cela en place. Et cela leur donne des outils jamais vus jusqu'à présent. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles. Alors croyez au miracle et ayez foi à l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec les gens que ça pourrait intéresser. Parfois juste un petit partage, peut-être d'une grande utilité. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse... Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très très bientôt.